j, -j, -j, -j, -j Et salut les Australiens, c'est Gabriel, aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo du deck profile, comme je l'avais promis à, à une personne qui m'avait posé la question. Donc, on attaque le deck profile sur euh, le deck pyro-volcanique, donc entre guillemets, c'est le deck pyro tout court. Donc on va commencer par montrer les protège cartes du deck pyro, voilà, donc celles-là elles sont super belles. Et on attaque par un retour de flamme. Après, un deuxième retour de flamme. Après, un cylindre magique. Un deuxième cylindre magique. Un troisième retour de flamme. Une chirurgie ADN. Alors vous avez vous, vous dé, déjà rien avec cette carte vous allez vous poser des questions, attendez de voir l'extra le, deck. Un, une troisième cylindre magique. Après euh, rechargement accélérateur triflamme. en une fois. En deux fois. Et, et et et et et qui dit mieux en trois fois. Voilà les amis, donc trois rechargements accélérateur de flamme. Après donc on va mettre ça de côté. On passe aux cartes magiques. Nivérophile. Pot de sorcellerie. Pot de sorcellerie. Unité de ravitaillement. Accélérateur de flammes. Un deuxième Nibérophile, accélérateur Triflamme, une petite Impact X6, un tourbillon Jumeau, un deuxième tourbillon Jumeau. Voilà, donc on a fait magie et piège et on va passer au monstre On va passer au monstre Donc un dragon magma Ouais, pourquoi un un, un synthoniseur de niveau 2 dragon euh, C'est un deck pyro-volcanique, tu nous dis Donc Et pourquoi il y a dragon magma Vous allez voir pourquoi c'est à la fin de l'extra deck Un hérisson de la cloche de feu Pareil, c'est un monstre Spiro synthoniseur, mais c'est un monstre à cloche de feu. Mais qu'est-ce que c'est que ce deck Ça y voir. Uria, Seigneur des Flammes Infernales. Pareil, c'est du grand n'importe quoi ton deck. Je vous vois venir, c'est du grand n'importe quoi ton deck. Non. Fusée volcanique. Ah, ça ça, ça, ça c'est mieux. Cartouche de chasse volcanique. Ah, là c'est bien dans le thème. <rire> J'ai envie de me taper une barre à moi tout seul. Cartouche de chasse volcanique. cartouche de chasse volcanique. Donc, trois cartouches de chasse volcanique obligatoires. Feu grégoire volcanique. En une fois. Et en deux fois. Ouais, bon, là, c'est, là, tu commences à être ah, dans le thème, mais en deux fois, tu trouves pas que c'est un peu trop, euh... vous allez voir pourquoi. Fusée volcanique. Euh, alors, ça, c'est garde royaux tempête de feu. Quoi? Tu as eu à mettre un garde-royau tempête de feu dans le deck? Mais, c'est un deck pyro-volcanique, t'es en train de te foutre de notre gueule, là. Non, non, non, non, non. Non, c'est parce que, grâce à sa faculté spéciale, je peux reprendre un monstre pyro, euh, jusqu'à quatre monstres pyro, les remettre dans mon deck et piocher deux cartes. Un marteau volcanique. Mince, vous le voyez pas. Marteau volcanique. Ah, tu reviens dans le thème, là. Obu volcanique. Ah, c'est bien, t'es bien dans le thème. Un autre but volcanique. Un Triceratops volcanique. Ah, là, tu de... ça devient intéressant. Un autre Triceratops volcanique. Un autre Triceratops volcanique. Trois Triceratops volcaniques, ça va faire mal, ça. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Les gens qui se sont, sont pris un OTK avec trois Triceratops volcaniques dans le cimetière... Ils s'en souviennent Fusée volcanique Ouais T'es encore dans le thème Obus volcanique Garde royaux Tempête de feu Ah Punaise Oui mais c'est par son effet Donc on a fini les monstres Et là Et là on va attaquer l'extra deck Alors euh, Je vous vois venir à 10 km à la ronde Mais Voilà euh, ancien seigneur de la cloche de feu Alors pourquoi Parce que c'est un monstre pyro Et satoniseur Voilà Ah... Oups Attendez C'est là on va la mettre à la, à la fin des synchros Parce que c'est pour... C'est pour plus de sûreté Un autre ancien seigneur de la cloche de feu Ouais mais là c'est pas, pas du tout dans le deck pyro là Pyro volcanique C'est plutôt du cloche de feu Non c'est du volcanique pour moi Après Hydre dragon alors, c'est, euh, je l'invoque avec un feu grégor volcanique, le dragon magma et bien sûr une chirurgie ADN, voilà, tout simplement. Et là, l'ancien seigneur de la cloche de feu, c'est avec un monstre, euh, donc, hérisson de la clo cloche de feu et un monstre niveau 4. Voilà, tout simplement. Après, Gagaga. Oui, c'est pas un monstre euh, X6 d'attribut feu, mais il a quand même 2400 de défense et... Il peut faire très très mal. Après, euh, numéro 61, Volkazor. Oui, c'est un monstre d'attribut feu, mais c'est un monstre dinosaure. Comment j'invoque deux monstres sur le terrain, Nibérophile et Marteau Volcanique, tout simplement. Après, poupée truquée à corde, numéro 40. Oui, mais ce C'est pas un monstre feu, mais c'est avec les deux, euh, comme je peux invoquer facilement les deux feux Grégoire Volcanique, je les joue et... Euh, je peux faire le numéro 40. Encore un cowboy gagaga. Voilà. Et pour terminer ma petite X6 que j'adore. Alors c'est pas un attribut feu. Hein. C'est super cuirassé canon ferroviaire. Voilà. Grâce à elle, je fais Nivérophile avec Uria, deux mots sur le terrain. Boum. Et après, je peux enchaîner avec un impact X6. Voilà. Voilà. Les réponses à vos questions. Les réponses à vos questions. Euh, je pense faire aussi euh, ce mois-ci, donc, hop, peut-être le deck Profile euh, Elf Lumière ou, euh, ou je sais pas encore. Euh, y a, donc vous avez vu, le deck de Demoiselle de Fortune n'a pas bougé. Voilà, donc je vous préviens, en exclusivité, j'ai commandé 9 boîtes des gold qui devraient arriver aux alentours du 17, 18, 19, voire du 20, donc euh, c'est pour ça que je ne je ne fais pas de enfin il y a des trades que j'ai mis en, en pause exprès pour euh, après pour recevoir dans les euh, dans les pour que je puisse ajouter des cartes en gold si ça vous intéresse. Alors, surtout n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux et puis aussi à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc sur la team Yu-Gi-Oh et je vous dis à demain pour le deuxième épisode donc de pokémon version un si j'atteins les début ça serait pas mal comme ça je je, je ferai une surprise voilà ouf. de j'ai une touffe qui est pas coiffée. voilà et ciao tout le monde